Et ça peut être l'occasion, si vous voulez, de vous refaire une beauté. Sachant que là où on va, il y a plein de motos, pas de voitures, d'explosions et de gens qui crient. Oh, oh bah là... <rire> bah ça c'est parfait pour Anaïs. Euh... Non, je te parie qu'elle en plein la rose alors. Juste une boule de neige quoi. Il y a pas de, il y a pas de visage, y a rien. Il y a juste une boule de neige. Ah, je tête. me tuer. As you may know, the opening of the first vault 5 years ago triggered a chain reaction that revealed more things Pandora. You don't want to hear about that, Vault Hunter. You want to hear about loot and packs and explosions. Surtout des gros packs. And I'm here to ask you one question and one question only. Explosions! Michael Bay Comme je le disais, cette nouvelle arche que j'ai découverte est enfouie au centre d'un énorme cratère. Et ne s'ouvrira, je cite, que lorsque le champion de Pandore lui versera le sang de l'ultime poule mouillée. Sheetor On pense sincèrement que c'est de la putain de boulette C'est trop énorme qu'on organise un tournoi pour trouver la putain de brutesse numéro 1 Si ça te branche, rentre toi là où l'arche est enfouie le cratère de la Brutasserie des Brutasses. On veut des pecs On veut des pecs En plus, monsieur... Oui, oui, oui, oui. <rire> J'allais dire, en plus, monsieur est mais Méloman que de la bouche en plus. Alors, l'arme favori des... ...leur, c'est le lance roquette comme tout chacun sait. Surtout quand on sait pas viser. Pourquoi je te sens l'arnaque Pour l'instant t'es 50 au classement des brutasses Ouais. Mmh oh là là Merci. Il est où Dédé Ah mais je vais vider trois chargeurs dessus. Non. Ouais, ouais je suis pas rassuré Oh, il y a une boutique jaune, c'est quoi ça Ah, c'est ah mais C'est de la monnaie de Torg Ah, c'est bête parce qu'il a l'air vachement bien le du Du sang, des tripes et des gros flingues Et des larmes ce... Je veux pas y aller Ah, ça c'est une arène Ouais <rire> Alors, ils sont où les points de camp Faut y être au centre voilà, au revoir Grenade Ça va te Mathieu dans le Ça va pas l'air Ah bon Ah, bouge pas Pourquoi t'es skiff quand je te tourne dessus Non mais arrête non, mais... Ah mais j'ai un... les fesses d'un Goliath En train de me regarder Ouais, pareil Ah ouais Comment tu récupères des points de vie toi Ah oui on va pas aller loin Euh mais moi je suis pas dans la range Il a l'air un petit peu survolté notre ami Torg encore hein. oh. Attends je monte sur la route déjà Voilà Attention, il y a quelqu'un. je est... <rire> blague. La... Ah non, pas de Voilà, elle est rangée. Vous m'avez tué. Ah, chouette, il y a de Bah, qu'est-ce qui t'arrive oh Non mais arrêtez de vous défoncer l'arrière. plan oh, Euh, Mathieu, ton perso vient de dire, je suis pour le cumul des mandales. <rire> Mal des transports Ah je ah, crois que c'est tombé sur quelqu'un Bah mais arrête de perdre des points de vie comment tu veux je te soigne efficacement Ouais viens ah, Bah voilà ça tu bougeras plus bouge pas je t'ai dit Mais eh, elle écoute pas celle là Stop <rire> J'ai bugué C'est qui qui est sur le c'est moi qui tire dessus Ah, je vois un ennemi sur la carte, ça me dérange pas ah oh. Et oui, les voici venus, les fous du volant ben, il se prend des poteaux! <rire> il sait pas conduire! Oh voilà! Joli! Vas-y, seul! Oh moi ça va! Hein. Ah L'iridium dans les si bénardures mais les gens font n'importe quoi avec leur iridium! Je ramène des, des Mais non, il y a des gens! Attends, je veux la voir! Pyro, pété, barre! Il y a un monsieur mort sur le canapé! Putez tout ah, le monde! peut-être reconstruire restore il restaure. Ah a y a des, des, gens. des gens quand on allait ouvrir <rire> <Robots. rire> <rire> <tousse> allez où est-ce que tu es voilà bon bah bon, bro <rire> <rire> J'aime bien le réflexe de <rire> euh, ouais. on fait le ménage. <tousse> oh, bah quoi, quoi, quoi. <tousse> hey, qui a c'est encore ça. <rire> <tousse> mais c'est juste non, mais... récupérer la récompense bien ça. la Non <tousse> ah, mais.. Ah, juste <tousse> récupérer la ah non mais arrêtez <rire> Ça vie commence à être sérieux là J'aime bien t'as deux armes qui sont strictement identiques et t'en as un qui coûte six jetons plus cher. Voilà tu vois là où je suis là c'est extrêmement dangereux. Ah bah non ça va encore. Oh, Pire, en fait. oh no, it was a trap. C'est Attends, il y a un pire qui après cette, moi je On va pas s'en sortir! Ça y est, il a de bouclier! Voilà, j'ai vidé mon sac à grenade Je vois plus rien! Ouais! Or, now it's of the Barbarian, the beautiful, the most buxom sponsor of the history of oh, Pandora! Bambouille. Mad <coughs> Moxie! C'est bah, pas un bar, elle? Bon, ouais, on ils sont pas devant. Yeah! A midget fell into the black ouais. label brewery a couple of weeks back. Which means <coughs> all our beer is poisonous. Tiens, y a Ellie qui fait du commerce dans le coin. Les balles qui touchent un ennemi seront rebondiront vers un autre ennemi. Ça va être un bazar. <rire> Parce que ça l'est pas déjà. <rire> je l'avais je vais me choper un insta bientôt là Oh là là euh, ça, Je sais pas Allez, je suis mort. Bah, y'a, t'auras pas tenu longtemps. Hein. Ah, c'est pas cool ça, Seb. Non, mais non, mais non, mais as là, <rire> <T 'as> perdu. <rire> <rire> <rire> as pris soin. Mon shotgun qui était tellement bien qu'en fait il a détouré Anaïs. Il y a aucune des balles qui l'a touché à 2 mètres. Eh, mais normalement, c'est moi qui fais ça et qui inflige 4600. Wow, ah, là, elle, elle a fait ah, jackpot de la Naïs nice, là Quoi Mais je suis pas mort, bébé Euh, si, si, t'es morte. T'es en train de mourir. Euh, bah là, la be... là, elle est partie. Ah, mais voilà On a plus le <rire> droit de manger sous les fous et de, fouet, de ici, bon, on se grâce sous la pluie ouais. Ah, j'adore ces barges, bobo. C'est for the other gladiators to pull each other off Ah, mais c'est des jetons de machin qu'on donne oui Ah j'avais pas fait gaffe Mais c'est quoi C'est quoi ces mines en carton Je pensais vraiment de faire exploser la tronche et en fait c'est des mines en carton Ah bah merci Ladies and Chick Give it up for the wild child The queen of obscene That girl who make you herald une grenade dans sa boîte aux lettres. et <rire> hey, Neys, comment tu le trouves son van Sympathique. Kawaii. On a deux autres qui arrivent. Bah t'as l'air de t'en sortir, non ah, ah non, ils saute celui là. Des raisins secs. Des raisins secs. C'est garé Il y a quelqu'un sur la route Mais chauffard T'as pas l'air d'avoir compris la quête Passe-moi <rire> le volant Passe-moi le volant, tu vas faire ah Bon Deuxième seconde faut je le paye euh... Oui, oui. oui. Ben, oui. Dans le dans le voilà, Ah oui C'est dans l'autre Voilà, quest ce que j'allais dire Voilà, ça y est, ça commence très. <rire> En dessous, en dessous, rien que de toi Ah bah qu'il faut rester sur la tour? Bah... Ben... Ah bah ben, en fait elle est trop craquée cette mission quand on est quatre <rire> oh, ouais. yeah. But let's just say she eats her own children mais. Bah, Il du taille. coup doit pas manger souvent. LARGE Il te restera 20 secondes hein. A toi. Voilà. Tu T'es rentré dans des gens toi. Et dans un a monster is hiding out somewhere in the crater. It's big, deadly, and totally awesome. Go kill it! Oh pfff, le vaisselle, ce... oh j'ai pas la clore, j'ai le vaisselle. I stole some of the Wanta posters printed about you, Vault Hunters. Plaster them around the arena so the other gladiators know exactly what you're capable of. Say mercy. Si. Et euh, vous êtes vous In our best as you know ah merde, c'est con! Ah ah, je croyais que c'était Hammerlock! J'attends! Ah uh -oh. Qu'est-ce que ça fait? J'ai pris quoi Mais! Mais! Mais! Mais! Mais! Mais! Mais ils ont fait exploser la voiture Daïs il te court Ouais mais c'est ouais. pas grave Tire sur le chien Daïs on t'a dit Ah les ma Là on promène le chien Pas de problème Je nous suis Euh on en fait quoi à la fin de la promenade Je sais plus Un kebab En fait c'est par où Bien gagné là